Salut, salut Ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je parle de, de l'alimentation cétogène, je donne des idées, des astuces, des recettes et je fais des, des expérimentations pour vivre en mode keto-cétogène sans se prendre la tête. Alors, mon nouveau challenge du mois de juin, c'est vrai que je commence un peu avant, mais c'est le challenge du mois de juin, c'est le jeûne alternatif avec... Euh, Mmh, combiné au OMAD, one meal a day, un repas par jour combiné au jeûne alternatif. Je fais d'habitude le 16/8, 16 heures sans manger, 8 une plage aurait de 8 heures pour manger, mais ici je vais un peu étirer et les jours les plus longs de jeûne seront 48 heures. Donc euh, le temps de jeûne le plus long seront 48 heures. Donc, je me propose de faire ça. Et aujourd'hui, nous sommes le premier jour. Euh, je n'ai pas mangé depuis hier. Et je compte manger juste le lendemain. Et là, présentement, je vais prendre un peu de l'air pour me changer les idées, pour ne pas penser à la nourriture. <rire> Et c'est donc ça. On va voir pour la suite. challenge jeûne prolongé et omad one aider euh, j'ai commencé le jeûne dimanche il y a deux jours dimanche soir et aujourd'hui nous sommes mardi donc hier lundi j'ai pas mangé du tout donc j'ai fait un jeûne d'à peu près 47 heures et pas c'est plus mais moins de 48 heures donc euh, hier j'ai fait une petite marche vous avez vu c'était c'était bien et au retour de la marche j'étais un petit peu fatiguée et j'ai eu des maux de tête, je me demandais pourquoi. Alors j'ai pensé à une astuce que j'ai vue sur YouTube, euh, une astuce qui consiste à prendre euh, de de l'eau, une demi-tasse d'eau avec euh, du citron, demi-citron, un citron, euh, avec euh, des vinaigre, du cidre de pomme et du sel, demi-curé de sel. Donc j'ai fait ce mélange là et je me suis sentie beaucoup, beaucoup mieux. Les mots de tête sont partis et j'ai pu être, euh, enfin, j'étais correcte, mais je me suis couchée quand même tôt. Et ce matin, je me suis levée en forme, mais j'ai refait quand même cette boisson-là parce que je sentais que j'ai besoin d'énergie pour travailler. Donc, j'ai refait la même boisson et j'ai travaillé pratiquement sans pause. La seule petite pause que j'ai prise, c'était pour refaire une autre boisson autour de 13 h et heures moins donc j'ai fait la même poisson et j'ai tenu toute la journée j'ai travaillé jusqu'à 17 h passé ensuite j'ai fait le repas depuis quelques jours je j'ai comme je pense à un repas de chez nous qu'on faisait la sauce arachide peanut sauce et je dis comme moi wow, j'ai envie de manger ça avec du poisson maquero donc j'y pensais, j'y pensais, j'y pensais et donc euh, je l'ai fait finalement et j'ai vraiment, enfin moi j'ai aimé ça. Mes enfants, bon, ils ont mangé quand même un petit peu. Et vous avez vu la grosse tête de poisson que j'ai faite là. <rire> ils n'aiment pas le poisson. Donc quand je fais le poisson avec les arêtes comme c'était le cas, euh, la tête c'est d'office pour moi parce qu'ils ne veulent pas manger ça. Moi ça me dérange pas de manger. C'est gros comme ça là mais c'est beaucoup plus les os à l'intérieur donc... Euh, c'était correct. La sauce elle est un petit peu riche parce que c'est des arachides mais bon ma quantité était pas enfin le... moi j'ai mangé avec du riz chou-fleur et eux avec du riz. Donc c'était correct. Euh, j'ai donc enjoy ça avec un frappé aux fraises. Donc frappé c'est simplement euh, des fraises avec euh, du lait d'amande et euh, et de la crème 35% donc on fait ça et c'est liquide c'est vraiment léger, c'est une boisson légère, j'avais envie de ça là et j'ai clôturé avec un petit chocolat donc c'est ça ma journée, la seule chose que j'ai pas fait aujourd'hui c'est la marche, mais je vais j'espère me rattraper demain j'espère que demain je pourrai faire la marche donc euh, en tout cas pour le deuxième jour jusqu'à présent ça se passe très bien alors on va voir pour la suite Alors, je vais faire une salade. Ça sera une grande salade, en fait, avec du poulet. Et il y aura du plantain pour les autres de la maison. Donc, ça, c'est pour ma salade. Alors, voilà le rendu final de BLT. Keto BLT salade. Donc, c'est la laitue. Et sur la laitue, nous avons du poulet, du bacon. J'ai ajouté l'avocat, l'oignon. Sur la recette originale et j'ai une petite sauce. À côté, la sauce, il est faite de mayonnaise, un peu de ketchup euh, sans sucre et un peu d'ail en poudre. Et j'ai apprêté mon frappé. Je suis en amour du frappé ce jour-ci. Ça sera vert parce que j'ai mis la spirulina, vous voyez. Donc quand je vais euh, écraser, ça sera tout vert. Donc c'est ça. Bon, on va se partager ce plat et les autres ont leur, leur euh, plantain tapé-tapé. <rire> Ils sont en amour de ce plantain tapé-tapé. Donc, c'est ça pour nos repas du jour 3 de mercredi au MAD. aujourd'hui c'est une journée remplie et mais rendu il est 15h environ j'ai déjà fait la... mes tâches j'ai déjà fait mes tâches de la journée c'était une journée remplie et c'est depuis euh, c'est depuis jeudi jeudi soir après mon dernier repas autour de je pense 19h par là que j'ai pas mangé, j'ai pas mangé hier, j'ai pas filmé non plus, je, je pense que j'étais j'étais dans les nuages. <rire> non, j'ai pas filmé vendredi, mais c'est depuis jeudi soir que j'ai pas mangé, donc euh, voilà, on est euh, le dernier jour, aujourd'hui je me suis pesée, depuis que j'ai commencé ce challenge de omad one meal a day, un repas par jour, combiné au, euh, au jeûne euh, prolongé prolongé jusqu'à 48 heures. J'ai fait 47 heures, la première journée euh, au début de programme et jeudi euh, à aujourd'hui, je vais faire autour de 43 à 45 heures. J'ai déjà faim. <rire> donc je vais voir si je vais manger autour de 16 ou 17 heures. Je vais voir. Donc c'est ça. Et donc ma journée était remplie comme je dit. J'ai fait, euh, depuis ce matin, j'ai fait une commande de gâteau. J'ai fait aussi des desserts. J'ai j'ai le goût de manger euh, des biscuits au euh, peanut butter, des biscuits au beurre d'arachide, keto, bien sûr. Depuis quelques jours, j'ai juste comme cette folle envie là. Et je l'ai fait aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc, voici ça dans cette boîte. J'espère que ça se voit. Donc, c'est ça dans la boîte. C'est ça dans la boîte. Je vais garder ici c'est bien croustillant. Et la texture est là, super bon. Le week-end, le, le samedi, en fait, c'est la journée où je me permets de prendre des gâteries. Donc, souvent, je prête peut-être un petit dessert comme ça en semaine. Si je veux prendre un petit biscuit, je, au lieu de, de manger n'importe quoi, au lieu de tricher, <rire> je préfère le prendre en version keto. Donc, j'ai fait ça. J'ai aussi fait des mini tartes. Des mini tartes, j'ai eu euh, le goût de le faire pour publier sur le site. Parce que de plus en plus, je veux être un peu plus euh, actif Dans mon site, ça fait un bon bout, je n'ai pas publié. Donc, j'ai ici quelques mini tartes que j'ai mis au frigo. Ouais. Ça, vous pouvez voir ici. Yeah. Ça, c'est avec euh, le mustard crème dans la crème française. Donc j'ai fait comme ça quatre. Quatre mini tartes. J'aime beaucoup les mini tartes. Donc souvent quand je fais les courses, je les vois là au comptoir dans les, les supermarchés. Je suis comme, oh, je veux ça, mais je les fais en version keto. Et la commande du gâteau que j'ai fait aujourd'hui, c'est un gâteau au, au citron. C'est un simple gâteau sec pas si ça se voit un peu, simple gâteau sec sans crème tout simple au citron donc c'est ça que j'ai fait aujourd'hui donc euh, j'étais occupée à faire ça ça fait que mon temps de jeûne il est passé assez <rire> assez rapidement donc quand on fait les jeûnes prolongés on conseille de s'occuper de faire des choses de pour ne pas penser à la nourriture. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin en faisant ces choses qui me rendent occupée, que j'aime bien. Ça me ça fait passer du temps et puis, euh, je m'épanouis un petit peu. <rire> Donc, c'est ça. J'ai aussi fait le repas du jour. Et voilà. Donc, tout à l'heure, je vais manger du poulet. J'ai fait du poulet barbecue. Poulet barbecue avec des légumes et des frites de plantain pour les autres. Mais je pense que je vais prendre deux frites au moins. Là Franchement, là, ouh et plus de 40 heures de jeûne, je pense que je peux me le permettre. Donc voilà, pour le poulet barbecue. Et les légumes, ce sont des légumes au four que j'ai fait. Donc ce sont les légumes au four. Et les frites. C'est ma fille qui a fait les frites. Donc c'est ça que on va manger aujourd'hui. Et donc voilà ma journée de samedi. C'est une journée tranquille. Aujourd'hui, je mange une fois au mad. Euh, donc, quand je vais euh, couper mon jeûne prolongé tout à l'heure, je vais manger ces, ces, euh, ce poulet barbecue. Je vais prendre peut-être deux morceaux, je pense, avec des légumes et un bon dessert. Mmh, ça, c'est bon. Ça va me faire... Ça va me consoler de toutes ces longues heures de jeûne, ok Bon, j'ai dit que je me suis pesée ce matin. Est-ce que j'ai perdu Bien sûr. J'ai perdu, évidemment. Donc, comme après euh, ce programme Belly Bluster, euh, je pense que le fait que je me permettais de manger un peu plus de glucides, quand j'ai fini ce programme, j'ai fait un peu de folie là, et c'est remonté jusqu'à 50, 155 livres. Donc, avec euh, la petite discipline de cette semaine, OMAD plus plus jeûne prolongé, je suis revenue à 149,8. C'est ce que j'ai vu ce matin. Donc, c'est ça, c'est ce que je préfère voir parce que je ne veux pas voir ma balance monter au-delà de 155. C'est comme... Non. Donc, ça se passe bien. Demain, je ferai aussi au mat un repas par jour. Et dans la semaine, la plupart des jours, ce sera un repas par jour. Et vers la fin de la semaine, je vais encore faire un jeûne prolongé, j'espère. Parce que c'est pas facile le jeûne prolongé là. J'espère que j'aurai encore la volonté, le, le mindset qu'il faut pour pouvoir le faire. Sinon, ça sera Mad. Je préfère le dire tout de suite. Donc, c'est ça pour euh, aujourd'hui. Demain, euh, Mad, s'il fait beau, je vais euh, sortir un peu, faire un pique-nique à l'extérieur. Je, je verrai si je peux filmer pour, pour vous donner un peu des idées. Parce que je compte faire des petites choses version keto pour que je puisse les manger sans problème et voilà donc c'est ça pour mon samedi je vous montre comment j'étais occupée et là maintenant je vais me prendre une douche et me reposer, relaxer aujourd'hui ah. je veux que ce soit à repos parce que demain je vais sortir <rire> ok alors voilà ce que j'ai apprêté pour le pique-nique ça, c'est low carbs. Donc, c'est avec la farine d'amande. Il y a la viande hachée à, à l'intérieur. Et j'ai mis un petit peu, juste un petit peu de, de farine de blé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit low carbs parce que ce n'est pas élevé encore. Mais c'est pas 100% keto. Les, ici, c'est les petites crêpes que je fais et avec des fruits. Et j'ai fait une pizza keto aussi. Je me suis appliqué. This is good. <rire> J'ai hâte